Et le vôtre de papa Moi, je dirais qu'il sent la Nice. Parce qu'il adorait sucer des. Vous savez, les petits. Euh... Non, non, non, non, non. C'est un pocheron avec le pastis, je parie. Non, les Le petits... pastis, Si, oui si, si. oui. la Nice de La Mais il aime voilà. le pastis. Eh ben voilà. C'est le pastis, ouais. C'est nice, ça. Euh, il ne faut pas non plus. Oui, il ne faut pas plus bon. trop décorer les choses. Hein, c'est pas pour son anniversaire, c'est pour la fête des pères. C'est pour la fête D'accord, bon, ça va. Ah il n'est pas, pas, pas, pas trop vieux. Non, il n'est pas trop vieux. Non. Et, et le... c'est quoi pour vous alors, papa Alors pour moi, papa, c'est un, un garant. Un garant et une sorte de figure Cossu un peu... ouais, une sorte de figure qui, qui, qui, qui, intellectuelle. Ben, c'est sympa pour les femmes, ça.